Ici, sur le site de saint aubin les Elbeufs, il y a euh, une usine, un site de production d'antibiotiques. Des sites comme ça en France, il y en a plein. Et les salariés de Sanofi, les chercheurs de Sanofi que je viens de rencontrer, nous expliquent que nous avons en France les capacités industrielles pour pouvoir produire les vaccins dont nous manquons tant aujourd'hui. C'est un véritable scandale d'État que dans notre pays, comme dans le monde, il y ait une pénurie de vaccins, alors qu'il y a toutes les usines possible et disponible pour pouvoir produire les vaccins qui peuvent nous soigner contre le coronavirus. Or, ce vaccin, il est soumis à des logiques de rentabilité. Il est soumis aux lois du marché, de l'offre et de la demande. Il faut soustraire le vaccin, à ses logiques de concurrence. Il faut avoir une politique publique, une stratégie sanitaire qui nous permette de nous protéger contre le coronavirus et de vacciner rapidement tout le monde, que ce soit en France, en Europe et dans le monde. Pour cela, nous appelons nous, à réquisitionner les usines qui existent en France pour pouvoir mettre la main sur cet outil industriel et permettre de produire rapidement les vaccins dont nous avons besoin. Okay,